voiture des nattes panique 105.4 de Radio Panique Zololo sur les ondes du 105.4. On s'est écouté What's Next C'est bien ça What's Next C'est ça ma gueule. Euh, what's, c est, c est, what's Next Bon, mais Zololo, aussi, euh, bah, c'est le moment euh, de passer au moment euh, décalé. Je vais te poser quelques petites questions, évidemment. Tu as droit à un petit joker aussi. Alors, est-ce que tu es prêt On va mettre un petit fond en dessous. Prêt, hein. ouais, prêt, tout le temps. Hein. Alors <rire> T'as droit à un joker quand même c'est cool, là Ouais, merci. Comment sont les burgers en Belgique Oh, c'est bon Je suis calé de ouf, là, hein. je te jure. Faut, faut aller au bon Je vais dormir truc. dans pas longtemps, là, c'est bon. Okay. Honnêtement, le meilleur couscous, il est dans quel pays La Tunisie, bien sûr. <rire> D'office, bien sûr. 100%. Et hop, on vient de perdre 50 auditeurs. Euh, la meilleure ville de Tunisie Sousse, 100%. Ok. Le meilleur artiste tunisien Zololo, 1000%. Tu rencontres un chameau qui fait du stop à Bruxelles, quelle est ta réaction euh, Bah Vieux, amène-moi avec toi. Là où tu vas, je vais avec toi. Okay, <rire> Est-ce que la brute est vraiment doux La brute, c'est est, est une brute. Est, <rire> est il est doux, mais c'est une brute. Au fond, au fond c'est une vraie brute. Voilà. Mais il est doux quand même. Un Alors, Qu'est-ce qui est mieux qu'en Hollande et pas en Tunisie euh, bah, euh, tout? <rire> non, je rigole. Par rapport à la Tunisie, c'est mon pays. Euh, et viser ça? Euh, la, la Hollande aussi, bien sûr. Mais il y a ta femme du coup. Et euh, la Hollande, la fraîche, Suite, je te dis. Euh, Excusez-moi, mais c'est la vérité. Ça lève, c'est la vérité, les gens. Okay. Euh. Tout est tout est, tout est. tout est carré là-bas, genre euh, aux Pays-Bas, tout est réglé. C'est autorisé, hein, ouais, euh, c'est autorisé. Là, quoi, voilà quoi. Pareil à, à chez nous, là, enfin euh, bon. Alors, <rire> plutôt Kung Fu, karaté ou un bon Dodgeball Euh. Kung Fu Kung Fu. <rire> Est-ce que Freddy est vraiment la mère de Curie ça, je sais pas, mec, tu dois, tu dois demander ça à la brute. Je mange pas indien. Okay. <rire> T'es plutôt quoi, café, euh, café long, café court, serré ou tu te défonces le thermo euh, Espresso. espresso. Ouais. Euh, T'es plutôt euh, réfrigérateur, Terminator, brumisateur, ventilateur ou cherche patator Un petit peu euh, cherche patator. <rire> Est-ce que les chèvres sont vraiment chèvres Les chèvres. Euh... Mec, euh, bah, euh, ouais. tu, tu me demandes un truc de, de malade là je, je suis parti trop loin mec euh, Je pense que les chèvres sont des vrais chèvres Mais... Euh... Bah il faut pas poser ouais, des questions suis... comme ça mec d'Amsterdam hein. Je sais pas La vérité je suis parti trop loin là voilà. Je sais pas Alors quand tu chantes, t'es plutôt Chabat, Chabadabada ou Chabadabadou Je pense que je suis Chabadabadou Un petit peu... Mais grand merci en tout cas pour ces petites euh, questions décalées. On le connaît mieux plaisir, là, du euh, coup, hein. vous étiez accompagné aussi euh, tout à l'heure Oui. Enfin, il ouais, est venu. Ouais, mais ça. elles sont parties. Ah, tu parles pas euh, d'elles, euh, ok, euh, non, il euh, y a, a euh, Gagan, euh, ça. Voilà, <rire> C'était ouais, ouais. tarifé voilà. <rire> <rire> Ouais, c'était l'heure hein, Moi, voilà. juste un petit peu décalé. Euh, ouais, <rire> Ok, comme ça. ça voilà. Euh, salut, hein. c'est toi salut. qui produis la brute aussi, c'est ça Je produis certains sons de la brute. Il est venu chez moi, il a dit vient on fait de la musique, on a fait de la musique. Par vraiment bien. Voilà. C'est un il est vraiment direct euh, Du coup on a, on a fait quelques sons Il est venu chez moi On a fait quelques sons on a... Donc j'ai eu l'occasion de collaborer. Certains freestyles Qui ont déjà été diffusés Ici D'autres qui viennent Lolo que vous avez écouté C'est ça Et apparemment vous avez kiffé Donc vous avez le remettre donc, Ah ouais, ouais bien sûr bon, ouais, On va le remettre hein. On va le remettre quand même hein. Ouais on va le remettre hein. euh... Mais du coup voilà J'ai pas fait tout Tomber le masque Je vais pas me prendre les crédits C'est le crédit de quelqu'un d'autre C'est un très bon morceau de la brute Et c'est pour ça que Je fais de la musique avec lui aussi, parce que c'est quelqu'un qui, qui a un, un chouette goût de la musique et c'est chouette de collaborer et de créer. Et après, on rencontre des personnes comme Yacine et ouais. on arrive ici à Radio Panique. Et donc voilà, c'est toujours des chouettes expériences. Donc je recommande d'écouter La Brute parce que. Mais écoute, dans tes prods, de... je te souhaite que le meilleur. On peut retrouver où tes prods aussi euh... eh ben pour l'instant, je fais. Moi, je suis un peu le mec qui aime bien faire du son dans ma cave. And the et, ground et, ground. et du coup, si tu veux bien rentrer dans ma cave, je te fais écouter mes sons, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup diffusé, j'ai un Instagram Jeffrey Mais là, du coup, j'ai commencé à accumuler pas mal de sons dans ma cave, donc progressivement, ça va sortir. Si vous voulez me suivre, simple, sur Instagram, Guy Guns, donc un gars avec des guns, et il a deux guns, donc SS, <rire> sans, sans rapport avec le reste. Et du coup, voilà, si jamais vous voulez me suivre, il y a d'autres choses qui vont suivre, et la brute, il faut suivre, et... Et Zololo, bien évidemment. Okay. Bah, Allez, follow uh, Zololo. <rire> moi, je propose qu'on se refasse un petit. Ouais, j'ai envie qu'on le refasse. T'as en envie, ouais, envie de refaire un petit ah, Zololo Ouais, j'ai envie de refaire un petit Zololo. Moi, je suis live. Et on... on a Radio Panic. qui passe et... et puis, ouais. c'est mon dernier. Et puis, et puis juste après, ce sera euh, bah, DJ Liquid aussi. Ouais, qu'on va entendre aussi. Voilà, DJ Liquid, grand merci aussi. Merci DJ Liquid d'être là, ça me fait vraiment très, très plaisir. Et je te remercie beaucoup aussi d'avoir réalisé ce petit jingle qui passe toutes les semaines pour Radio Panic. Je suis vraiment content de faire ça. Bah, écoute, <rire> ça fait plaisir en tout cas de t'avoir avec nous dans les studios ouais, ce oui. soir. Allez, un petit zololo. Ouais. Vous écoutez Radio Panique. Radio Panique. <rire> <rire> 105.4 Sololo, donne-moi pas la tête faut que ça reste rigolo Si tu me les brises direct je ne J'ai un jour est un kiff et c'est bien trop yolo Sololo, troyolo. sololo, troyolo. sololo. Prends pas la tête faut que ça reste rigolo Si tu me les brises direct je ne follow Chaque jour est un kiff et c'est bien trop yolo Sololo Je ferai de chaque jour de ma vie une fête Ce n'est pas la rime des faut sortir cette affittette Mes amis se mettent la pression vite sans mettre en question Sont des fois le balai des bestions nous détestons Marre des mauvaises mines J'emmerde ce qui déprime, ce pour qui le ciel est gris Même les jours où le soleil brille Marre des mauvaises mines J'emmerde ce qui dépriment ce pour qui le ciel est gris Même les jours où le soleil brille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 j'ai ne prends ah, yo, it's the <t 'as low> mm, que ça reste rigolo. Si parti domino, les prises je suis Chaque un est un ravi, t'es ravi, t'es ravi, Solo low, Zolo, te prends pas la tête, faut que ça reste rigolo. Si tu me les brises, direct je me vole. Chaque jour est un kiffé, c'est bien trop yolo. Zolo, tu l'as. Ororo, mette tout d'une heure, Ororo, barcha, par jour, mon talité zolo. Petite avocate à ta échelle, Ororo, et ne sache pas combler, il te Ororo radio solo le ma gueule radio panique la pour l'anniversaire de bailo c'est ça vous écoutez radio panique 105.4 deuxième petite démon scratch 205.4. Ah ouais! Bon, c'est vrai que dans 10 jours aussi, c'est l'anniversaire de Radio Panique. Dans, dans, dans 10 jours, oh, c'est vrai que c'est l'anniversaire de. C'est les 39 ans de Radio C'est les 39 Pan. ans de, oh, ouais. de Radio Panique et c'est vrai que je t'avais demandé un, un petit contest. Ah un ouais, petit, un, un petit, petit challenge. Un petit freestyle pour l'occasion. <rire> ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh, <rire> de Dieu! <rire> les 39 ans de Radio Panique et les 42 de Bailo! <rire> Alors... Attention, tous en cœur dans les studios à l'arrière, on est prêt. 3, 2, 1, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Bailo! Happy birthday to you! Joyeux anniversaire, Bailo! Merci! Fanart, Fanart, Bailo, Fanart. Merci, bon. merci, merci, merci. C'est <rire> bon. Euh, euh, oui. J'adore. <rire> merci beaucoup. Euh, euh, pour moi, vous euh, qu'il euh, euh, euh, y a une semaine... Voilà, c'était ouais, 24 heures. Hein. Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci, merci. Allez, on continue euh, mais Oui, je t'ai proposé un freestyle. Ouais, bah ouais, du freestyle. coup, pour euh, l'anniversaire de Radio Panique et de Bailo, euh, un petit freestyle d'une minute. Euh, okay. Collaboration avec Gai Ok. Avec plaisir. Voilà, bah écoute... Bon, attends, juste avant, j'annonce la couleur. Euh, il est... 1h euh, du matin. Ouais. Euh, j'ai bu beaucoup beaucoup d'ice ce soir. <rire> oui, bien sûr. Euh, et j'ai fait un truc qui a beaucoup de débit donc ça fait du Ça va peut-être faire de de de voulait pas de de on de de de de de de de de de de Ça fait de de Ça fait de ça de fait, ça fait. Ça fait 39 piges que t'es sur les ondes maintenant faut que les gens pigent, que t'en vois que t'es bon Y'a des invités de renom et des rappeurs de long Mais aussi des putains de fêtes mix par des belles blondes Merci à ceux qui t'a de l'envie qui ont on slash Tu viens ta vie en casque parfois en slash sur Radio Panique c'est la fête et ouais au sens large Bien qu'on soit mort quand on arrive au 16ème étage Putain j'en peux plus de ce marche il est tard, je suis claqué, mais je ne vais pas me taire. Une fois rentré, je dormirai par terre, même de vin défoncer tellement j'ai bu trois bières Mais je dirais que j'étais 105.4 pour son anniversaire Pas pas nière de ma meuf hein mais celui de Radio, Panique. <rire> <rire> birthday, happy, happy birthday. Radio Panic birthday, Happy happy birthday Radio panic Birthday Happy happy birthday Radio panic birthday Happy happy birthday Radio panic by happy, happy Happy birthday Radio Panic Happy birthday by <rire> Radio, ah ben Panique soir, <rire> <les gars. rire> Radio Panique ce soir les gars. Waouh Et c'était là, brute Il a presque pas bafoué. Joyeux la brut, anniversaire. <rire> Vous écoutez Radio Panique. So, no. Radio Panique ce soir les gars. Ouais. Ok. Yalalala. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la. Ya na ya la la, ya la la ya la la la, ya la la. Etté l'li a habite malis, bi affaires, karka mauve lu, mauve fi sa tquer al behi, u t'agti ethiqa, kalbou huwa dima hashi el. انت اللي جهلت عمرك الكلو على وريقه اشتاكل بأخبي زي ما ويلو ويلو ما يرقدش اللي لف على حريقه يخمم في الناس اللي غضوة تسيلو سيلو ذنبو عايش معارهوت هوني قانون الغبل انا حوت ياكل في حوت يعرف ما يوصلش الصوت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 Aïe, lah lah, le lah lah, yah lah lah, yah lah lah, yah lah lah, yah lah lah, yah lah lah, la lah lah, yah lah la yah la, la la, la la, يا ذنبي شنية عملت يزيني ما صبرت جوانتش عالليل ونهار حتى مخي طورت على صغر سني كبرت ومم الدنيا شلت بعرق جبيني خدمت صارت الليل عمري ما بخلت يدعيليات وتتحل في وجهي توجي وقتي مدني تعب ونجري ثقتي فربي كبيرة يامي تو تشوف غضوة نهار جديد وتتبدل الظروف يزيني من اللقاوي من الأصحاب ومن له داري مخيرة تعب عبم الشيخة وقت يجري وأنا سعي مني داري يلزمني نظم افكاري ثنيه صحيحة. صحيحة يزيني من اللقاوي من الأصحاب ومن الأهداري مخيره وتسلى تعب المشيخة وقت يجري وأنا سعي مني داري يلزمني نظم افكاري ثنيه صحيحة يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا يا لا لا يا لا لا Radio Panique ce soir les gars. Merci pour l'invitation Zolo Zololo. Sur le 105.4. Merci à toi. Avec plaisir. Moi, je avec peux plaisir. que du bon, je me suis abonné à ta page. <rire> je, je suis abonné. à ta page. On apprécier. peut te retrouver en tout cas sur Spotify. Spotify, euh... Instagram, Facebook, Youtube, Y.Zololo Grand merci. Tout ça, tout ça. Faut follow Zololo. <rire> euh, la, la brute aussi, grand la merci brute, euh, brute, la pour, pour la cette brute, belle découverte. Grosse. Merci du, à toi, Baylo Grand merci en tout cas, franchement c'est un super anniversaire. On poursuit, euh, on poursuit en musique en tout cas, aussi de l'autre côté, aussi avec DJ Angela. Et puis on va aussi euh, finir dans pas longtemps. C'est un vrai festival. Merci <rire> beaucoup. Ça. On poursuit la musique sur les ondus 105.4. Voilà. Yeah. Vous écoutez? Radio panique. Ah, tiens, je mets. c'est quoi j'ai envie de mettre Marie Poppins. Jingle Babel. J'ai envie de mettre. Euh, j'ai envie de Super Caggi euh, tu vois. Super Caggi Fragilis. Euh, ouais, Expliapidetosus. Oui, oui, oui. ex, ex, euh, euh, super Caggi Fragilis. Il te manque un mot, hein. Il te manque un mot, hein. Super Kagifragilis, Mauvais départ. Super Kagifragilis, si Ah sus. non plus. Et... Euh... Vas-y, fais Super fragile <rire> <ex -piali dosus>. <rire> <rire> <rire> Donc, Moi j'ai euh, toutes les syllabes. Euh, <rire> super <praline. rire> Ouais, <Okay, d 'accord. rire> <rire> super. Super C'est pas grave. 105.4. Marie, excuse-nous, Mary Poppins. J'adore ce petit moment radio. <rire> je, je kiffe ce petit <rire> moment radio. Allez, je vais réessayer une dernière fois. C'est super Fragile des sudes alidosus. Magnifique. Non, écoute, Allez on se quitte. Sur les sorties sur 5.4. Oui, c'est ah, ça, ouais, ça j'adore. Ouais. Mais faut le oh. direz plus fait à la tâche et plus précoce Super Fragile. Elle est en elle